Bonjour les amis, nous sommes début août 2020 et les chiffres sont apparus donc nous sommes clairement en récession en ce deuxième trimestre 2020. Donc qu'est-ce que c'est une récession C'est qu'en deux trimestres d'affilée le PIB donc le produit intérieur brut a chuté donc beaucoup de pays européens sont dans une situation assez catastrophique et également les états unis Donc c'est vraiment une crise mondiale euh, qui va probablement durer encore de nombreux mois voire de nombreuses années. Vous avez vu ces derniers temps, si vous avez suivi euh, mes vidéos, que sur les marchés boursiers euh, les banques centrales ont soutenu les marchés. Donc après la, la chute très importante euh, des bourses due au coronavirus il y a eu une injection massive et illimitée de capitaux sur les marchés financiers qui a fait remonter les indices quasiment au niveau de départ et là maintenant on a de nouveau une chute depuis la semaine passée. Alors on va analyser après avoir vu les chiffres annoncés donc par les médias sur la, la situation économique de différents pays, ce que on peut en tirer comme conclusion sur les graphiques et sur les indices boursiers. Je vous retrouve dans quelques minutes. récession c'est bien le mot, puisque depuis deux trimestres, la Belgique, comme la plupart des pays européens, voit son PIB, autrement dit sa production de richesses en net recul. Quant à Warlop, les chiffres sont même assez affolants. Oui Julie, la zone euro affiche un recul historique. Regardez, moins 12,1% de son produit intérieur brut pour le deuxième trimestre. La croissance, c'est toute la croissance en fait de l'économie européenne qui s'effondre totalement avec toute une série de pays, notamment le leader européen, l'Allemagne. Regardez, moins 10,1%, c'est du jamais vu depuis l'après-guerre. La France aussi, regardez, moins 13,8%. En fait, il y a toute une série de pays comme l'Espagne, comme l'Italie ou encore la Belgique avec moins 12,1%. 12,2% de son produit intérieur brut outre-Atlantique, c'est pareil, les états unis en pleine récession. C'est vrai, moins 9,5% pour le deuxième trimestre côté américain, un deuxième trimestre consécutif, c'est donc la récession et c'est là-bas aussi du jamais vu pour les états unis officiellement rentrés en récession. Si on se projette sur un an, c'est même catastrophique. Regardez la projection d'ici la fin de l'année, moins 33% de son produit intérieur brut, c'est une véritable catastrophe pour toute l'économie américaine, car même au cœur de la grande réception de, de 2009, un an après la crise de 2008, et la baisse avait été là-bas quatre fois moins importante que celle qu'on connaît actuellement. Alors on sait qu'il y a des secteurs qui sont particulièrement touchés par la crise et qui pèsent dans ces chiffres que vous citez. C'est vrai, Julie, avec notamment les secteurs les plus importants, celui de l'industrie, le secteur pétrolier, celui de l'aviation ou le secteur automobile, les pertes sont abyssales. Là aussi, c'est presque du jamais vu pour le deuxième trimestre. Il y a eu peu ou pas d'activité. Résultat, la demande en pétrole a été moins importante. Et regardez, des sociétés en ont directement fait les frais. La société Total a perdu 7 milliards. La société Shell, près de 15 milliards. Peu ou pas d'activité et pratiquement pas de vol. Les avions sont restés cloués au sol. Résultat, Airbus a perdu 1,9 milliard. Perte là aussi importante pour Airbus KLM avec 2,6 milliards d'euros. Et puis il y a eu moins de voitures vendues aussi. Et résultat, ben, les entreprises en ont fait les frais VUE, moins 1,7 milliard. Et puis, record perte historique pour le groupe Renault. En fait, ces entreprises vont trinquer, les employés aussi. On le sait car des milliers d'emplois des milliers sont perdus ou seront perdus à l'avenir. Derrière ces chiffres, il y a aussi des gens, des chiffres assez vertigineux. Merci pour avoir fait le point avec nous, Quentin. Alors comme on a pu le voir donc dans cette vidéo les chiffres sont vraiment très mauvais donc euh, moins 10,1% pour l'Allemagne, moins 13,8% pour la France, moins 18,5% pour l'Espagne, moins 12,45% pour l'Italie et moins 12,2% pour la Belgique. Donc c'est tout à fait catastrophique, c'est inédit. Euh, on n'a jamais eu des chiffres aussi mauvais depuis 1947 et on pourrait se diriger vers une situation de crise égale à ce qu'on a connu dans les années 30. C'est-à-dire un, un chômage massif, euh, des entreprises qui ferment, des licenciements, des milliers de licenciements. Il y a déjà des entreprises bien sûr qui ont, qui ont annoncé des milliers de licenciement donc l'économie est vraiment au ralenti et il semble qu'on se dirige vers une seconde vague. Il y a déjà certaines villes qui sont en confinement donc des villes où on ne peut plus se rendre comme Barcelone ou des villes de Roumanie. Donc dans les prochains jours on aura probablement une évolution négative. C'est la période des vacances, euh, probablement que pas mal de personnes vont revenir de vacances contaminées comme on voit à certains moments euh, comme ça s'est passé euh, à Ostende, une, une, euh, une ville belge euh, où les gens ont, pris, ont, pris, ont voulu prendre le train et il y avait vraiment une cacophonie incroyable. Donc il est certain qu'on va avoir encore une augmentation très forte des cas euh, d'infection. Alors il y, a, il y a différentes bien sûr thèses sur, euh, sur faut-il porter le masque, faut-il euh, reconfiner. Le problème c'est que si on reconfine ça va être catastrophique pour l'économie mais même maintenant on voit bien que la période de solde de début août est assez catastrophique pour les, les commerçants qui vendent des vêtements, des chaussures etc. Ils s'attendaient à une bouffée d'oxygène mais en réalité ce n'est pas du tout le cas. Les gens euh, ont peur d'aller dans les magasins, les, les mesures qui sont prises comme une seule personne dans les magasins euh, ça ne plaît pas aux gens. Donc c'est très compliqué de trouver la, la bonne solution mais on peut se rendre compte que pour l'économie c'est vraiment catastrophique. Donc qu'est-ce qui va se passer Et eh bien il va falloir va probablement avoir un changement assez important dans la manière de travailler. Il va falloir être malin pour, pour s'en tirer, peut-être changer la manière de travailler, changer de travail peut-être. Bien sûr il y, a, il, y a, il y a beaucoup de travaux qui peuvent se faire sur internet, beaucoup de business qui peuvent se faire sur internet. Il y a des business qui ont très bien fonctionné pendant la, la période de confinement de la première vague donc il va falloir réfléchir à tout ça. Pour les personnes qui sont actives en bourse eh bien bien sûr il faut surveiller les marchés, il faut voir comment évolue le marché. Est-ce que les banques centrales vont continuer à injecter des fonds sur les, sur les, les, les marchés financiers Ça fausse complètement, complètement la vision de, de la réalité économique mais est-ce que ça a un sens de faire ça euh, injecter de l'argent de manière euh, illimitée, ok ça maintient les marchés, ça fait, ça fait le bonheur des, des traders mais est-ce que réellement pour l'économie ça va, ça va sauver l'économie Moi je ne, je ne le pense pas. Maintenant il va falloir trouver des mesures, il faudra que les gouvernements soient vraiment malins pour euh, trouver de bonnes mesures et que les gens ne se trouvent pas dans une situation catastrophique parce que c'est déjà le cas de, de pas mal de gens qui, qui n'ont plus de revenus. Beaucoup d'indépendants euh, qui doivent soit fermer complètement leur commerce, soit qui sont déjà en faillite, soit qui tournent au ralenti. Mais il y a des activités qui n'ont pas pu redémarrer. Donc c'est assez compliqué et il va falloir suivre au jour le jour ce qui se passe. Donc on voit que l'économie euh, sur un trimestre est assez catastrophique et même aux États-Unis, donc on a des chiffres très mauvais. Aux États-Unis, les chiffres du deuxième trimestre, c'est une baisse de 9,5% du PIB. Et lorsqu'on fait une projection annuelle, on pourrait arriver à moins -33%, euh, donc du, du PIB, du produit intérieur brut, ce qui est assez exceptionnel, assez catastrophique. Et les États-Unis sont le pays, euh, un des trois pays où il y a le plus de cas de coronavirus actuellement donc cet été. Donc ça se présente très mal pour l'économie américaine. Dans peu de temps il y aura les élections aux États-Unis. Il va falloir vraiment que Donald Trump ait des, des bonnes idées pour relancer l'économie aux États-Unis mais pour le moment donc une des plus fortes économies du monde est en très mauvaise position et ça va se refléter certainement sur d'autres économies mondiales. Et on ne sait pas du tout où on va aller, mais il va falloir vraiment être très attentif à l'évolution des choses. On va peut-être avoir un changement très important au niveau de la société et de l'économie mondiale. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire si vous vous intéressez à l'économie, au business Eh bien, il va falloir bien sûr réagir. Il ne faut pas... Il faut, faut pas subir la situation. Il ne faut pas non plus compter sur l'état pour vous aider, il faudra vraiment vous réagir et peut-être vous former pour, pour démarrer un nouveau job, une nouvelle activité. Si vous êtes intéressé par la bourse et eh bien il y a toujours moyen de, de gagner de l'argent en bourse quelle que soit l'évolution des marchés. On a vu avec l'évolution des, des, des indices au début de l'année, on a vu les, les, la chute euh, des indices et puis la remontée. Bien sûr ce sont des situations où les traders peuvent en profiter beaucoup et euh, si vous êtes intéressé par cela et eh bien formez-vous pour comprendre comment tirer parti de cela. Les bourses peuvent chuter et eh bien ça peut faire l'affaire de pas mal de traders. Il faut savoir rentrer dans un mouvement au bon moment et rester en position jusqu'à ce qu'on ait un retournement comme ce qu'on a vu euh, avec l'injection des, des milliards qu'ont fait les banques centrales. Donc maintenant est-ce qu'on va avoir un retournement de tendance On va le voir en tout cas. Il est évident qu'avec des chiffres aussi mauvais, euh, si les banques centrales continuent à soutenir le marché, est-ce que réellement euh, ils vont pouvoir euh, contrer la réalité économique et maintenir euh, les indices aussi hauts Bon pour le moment les, les sociétés comme Apple, euh, Amazon et, et d'autres sociétés, les GAFA comme on dit, se portent plutôt bien donc euh, c'est une situation assez paradoxale. Il y a des économies qui fonctionnent bien sur internet mais on va probablement aller vers plus de télétravail, moins de mouvements de personnes, les gens vont probablement plus travailler à la maison et ça va se faire un changement assez important dans l'économie. On voit très bien qu'il y a des secteurs qui, qui, sont, qui ne fonctionnent pas du tout donc les chiffres sont assez éloquents à ce niveau-là. Donc lorsqu'on regarde les, les pertes qu'ont subies certaines entreprises comme Total une perte de 7 milliards, Shell 15 milliards, Airbus – moins 1,9 milliard. Le groupe Air France 2,6 milliards, euh, VOE donc 1,7 milliard, Renault moins 7,3 milliards donc ça implique euh, vraiment des pertes colossales euh, assez inédites pour ces entreprises et à la clé bien sûr beaucoup de licenciements. Donc euh, c'est clair que de grosses entreprises ne vont pas résister à, à la crise. Peut-être que certains états vont, vont soutenir ces entreprises mais jusque quand Donc euh, certains pensent que c'est le moment d'investir dans, dans ces entreprises. Moi je dis que c'est un, un pari risqué pour le moment ou en tout cas euh, ça peut baisser encore plus et on peut arriver à, à des faillites. Donc si vous investissez dans, dans ces entreprises en vous disant que ça va reprendre, c'est vraiment un, un pari je dirais comme si vous jouiez à la roulette si vous alliez au casino. Il vaut mieux donc être prudent à ce niveau-là et si vous voulez vraiment investir en bourse et eh bien faites-le en ayant plutôt une vision à court terme. Et puis si vous voulez vraiment investir, investissez petit à petit, diversifiez vos investissements. Euh, N'essayez pas de faire un coup qui, en espérant vous, que ça vous rapporte énormément parce que bien souvent c'est un risque un qu'on risque qu paye très cher. Donc moi je préconise toujours de faire du scalping donc du trading à très court terme et si vous voyez que ça ne part pas dans le bon sens ben vous coupez votre position pour limiter vos pertes et bien sûr vous gagnerez à certains moments aussi et si vous êtes en position gagnante et bien à ce moment-là vous protégez votre position et vous laissez partir le marché tant qu'il va dans le sens de votre trading. Donc c'est ce que je préconise depuis longtemps et que beaucoup de, de traders font. Donc on peut très bien avoir une position gagnante qui dure plusieurs mois mais en protégeant toujours ces positions dès le départ en ayant d'abord une vision à court terme. Donc vous prenez des bénéfices à court terme, une partie de votre position à court terme. N'essayez pas de garder toute votre position en vous disant que vous allez devenir euh, gagner des centaines de milliers d'euros d'ici quelques mois parce que Airbus euh, ou Renault euh, vont monter… Euh, de manière extraordinaire. Non, c'est un pari vraiment trop risqué. Faites plutôt du trading à court terme, du scalping et après vous aurez probablement de temps en temps des positions gagnantes qui compenseront vos positions perdantes si vous faites cela intelligemment. Donc formez-vous, formez-vous au trading, apprenez une méthode de scalping comme ce que j'enseigne, ça vous permettra de sortir gagnant de positions souvent très intéressante quand on est dans une situation de crise comme actuellement. Euh, il y a des grands traders qui ont, qui ont gagné énormément d'argent en profitant euh, de mouvements très importants euh, sur les marchés. On se souviendra de, de George Soros avec la livre Sterling. Ici on a vraiment des, des mouvements très importants sur différentes entreprises et sur les indices également. Donc euh, vous pouvez très bien euh, si vous avez un petit capital, investir en bourse et euh, essayer d'apprendre à profiter de cela. Mais formez-vous, ne faites pas cela au hasard, n'essayez pas de, de boursicoter si vous n'y connaissez rien. Formez-vous et là vous aurez, vous deviendrez peut-être un très bon trader et vous pourrez gagner euh, tout le restant de votre vie. Mais ça demande quand même de l'expérience, une méthode efficace pour arriver à de bons résultats. Donc, On va faire une analyse des marchés actuellement. Euh, vous avez vu qu'on qu a eu d'abord une chute très importante due au coronavirus puis une remontée euh, due au, à l'injection des, des milliards, une injection illimitée des banques centrales et maintenant on a de nouveau une réaction. Est-ce qu'on va rechuter dû à la situation économique On va faire une analyse et essayer d'imaginer les scénarios qui peuvent se passer dans les prochains jours et les prochains mois. Donc on se retrouve ici sur l'indice Dax, on voit bien donc la grosse chute qu'on a eue ici au début d'année du Dax donc on a des bougies ici qui correspondent à une semaine. On a eu donc pendant plusieurs semaines cette chute assez vertigineuse donc du Dax. On est arrivé pratiquement à 8000 ici sur le DAX et puis on a eu l'injection des banques centrales donc qui ont fait qu'on est presque arrivé de nouveau au plus haut ici et on a actuellement une, une réaction donc du marché ici. On voit bien la, la forte mèche ici sur cette bougie d'une semaine et puis une seconde semaine ici baissière euh, qui lorsqu'on va voir en plus court terme, nous indique qu'on est en train euh, peut-être de faire un retournement qui pourrait nous ramener euh, vers les plus bas puisque l'économie euh, va si mal, euh, il que les entreprises font des pertes colossales. Est-ce qu'il est vraiment logique de soutenir euh, ces entreprises C'est fausser les données du marché. Mmh. Si on est en récession, ben une récession ça dure en général euh, statistiquement, ça peut durer minimum un an et ça peut durer 4-5 ans voire plus. Donc on est vraiment dans une situation où cette hausse qu'on a connue ici ces dernières semaines fausse complètement les données du marché. Peut-être que les dirigeants avaient des, des actions dans, dans les entreprises et c'est ce qui les a motivés à injecter de manière illimitée des, des milliards sur les marchés financiers. Bien sûr ça fait l'affaire des traders, on ne peut pas se plaindre lorsqu'on trade mais est-ce qu'ils vont maintenir cette injection illimitée de, de, de capitaux Ce serait assez fou maintenant, on ne sait pas du tout où on va. Donc qu'est-ce qu'il faut faire lorsque vous tradez Donc vous voyez ici lorsque vous apprenez à utiliser différents indicateurs et que vous comprenez le fonctionnement des marchés. Vous comprenez qu'il est dangereux d'aller à contre-tendance à contre d'un marché puisque vous voyez on a eu ici deux journées baissières puis ça snagne puis de nouveau deux journées avec une forte baisse. On a ici les bandes de Bollinger qui s'ouvrent, maintenant on arrive ici sur, sur des niveaux qui peuvent provoquer, on verra bien demain lundi, euh, si on a une semaine de nouveau où on a une stagnation des marchés pendant plusieurs jours, on a ici un gros nuage Ishimoku. Maintenant euh, on peut avoir le plus beau nuage Ishimoku qu'on veut euh, lorsque les marchés ont décidé de, de baisser, euh, lorsque tous les traders sont à la vente Eh bien ce n'est pas, pas un nuage comme ça qui va permettre de résister. Donc si on va sur une unité H4. On voit bien ici qu'on a cassé un nuage donc chaque bougie correspond à 4 heures. On a cassé ici un nuage qui était haussier aussi. On a eu une très forte baisse ici jeudi et puis vendredi on a eu une tentative de reprise et puis en fin de journée on a encore eu une cassure des plus bas ici. Donc ce qui démontre que une réaction à la hausse est assez difficile en ce moment, il semble que la pression est plutôt baissière. On voit ici avec mon indicateur SDI que même en, en daily ici on a un carré rouge donc pour le moment on est dans une tendance baissière, on a deux journées ici baissières et on risque d'avoir une, une prolongation de la baisse ici. Donc si on regarde en weekly ben on a deux bougies ici baissière et on est sur un niveau ici qu'on peut très bien casser et à ce moment-là il n'y aura pas énormément de résistance. À ce niveau-là oui on, on a une résistance là environ à, à 10.800 euh, 10 ici mais euh, si le marché euh, casse vraiment euh, on risque de retourner vers les 8.000 voire, euh, voire même plus bas. Donc ce serait assez catastrophique mais ce serait disons logique d'avoir ça vu la, la situation des entreprises, la situation de l'économie. Donc si vous êtes intéressé par le trading eh bien euh, n'essayez pas de faire des, des coups comme je vous le disais précédemment, euh, apprenez une méthode qui vous permet de vous positionner à court terme. Euh, et il y a moyen même à très court terme de tirer profit de mouvements même de réactions comme on voit ici. Vous voyez en 5 minutes on a des réactions à court terme qui peuvent vous permettre de gagner euh, pas mal d'argent euh, en tradant donc euh, tous les jours sur, sur des marchés avec un indice qui a une tendance baissière assez importante mais qui malgré tout aura toujours euh, des réactions euh, dans l'autre sens. Donc, euh, C'est trop risqué de se positionner et de dire euh, je regarderai dans, dans 15 jours ou dans un mois quelle est la situation. Non, ou bien vous avez un capital euh, énorme pour faire ça. Il vaut mieux euh, vous positionner à court terme, rapidement lorsque vous êtes en gain prendre une partie de vos gains et ensuite euh, laisser courir euh, vos gains si le marché vous le permet vous, mais vous mettez surtout euh, un stop loss euh, à, cou à court terme. Donc dès que vous êtes en position gagnante vous protégez votre position de manière à laisser partir le marché dans le bon sens mais pour éviter de devoir vous lever la nuit pour voir si les marchés, si vos positions sont encore gagnantes ou vous vous réveillez le matin avec une mauvaise surprise. Vous pouvez également couper à court terme parfois on peut prendre le risque de laisser euh, les positions ouvertes la nuit, moi j'aime pas trop ça, je ne le conseille pas. Mais dans certains cas, ça peut être gagnant, mais vous pouvez également profiter de, de petits remonts de, des positions, comme par exemple quand vous avez un rebond comme ça, vous positionnez là. Et euh, durant la journée vous prenez vos gains et puis vous coupez en fin de journée parce que pendant la nuit ça peut très bien remonter comme ça. Donc euh, vous perdriez tous vos gains, vous, vous vous retrouveriez en négatif le matin. Euh, il peut très bien y avoir une réaction qui, qui remonte si on a des injections importantes des banques centrales. Donc il vaut mieux euh, capitaliser des petits gains d'essayer de faire des coûts à long terme, de faire des, des swing trading. Mieux vaut se positionner, prendre euh, tous les jours euh, des petits gains et vous gagnerez plus et vous prendrez surtout beaucoup moins de risques et vous serez beaucoup moins stressé en tradant de cette manière-là à court terme. Donc euh, on, va, on va regarder attentivement ce qui va se passer euh, lundi matin. Est-ce qu'on va avoir une cassure de, de ce niveau-là et le marché qui va, qui va plonger dans les prochains jours. Donc on aura une semaine très intéressante en ce début de, de mois d'août. Peut-être êtes-vous en vacances, peut-être restez-vous en France ou en Belgique. Euh, J'espère que vous profiterez quand même un peu de, de ces jours de vacances mais vous pouvez également en profiter pour vous former et ça vous permettra donc de, de suivre l'actualité du marché et peut-être de vous reconvertir dans d'autres dans activités. Soyez attentifs quand même à ce qui se passe. Ne, restez pas, ne soyez surtout pas négatif. Restez optimiste. Et il y a toujours dans la vie des circonstances qui permettent de, de rebondir et de vivre, de vivre heureux. Et c'est ce que je vous souhaite. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Likez-la, partagez-la. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À très bientôt. Au revoir.